Et aujourd'hui, vous allez nous parler eh bien, d'un tout autre sujet qui n'a rien à voir avec l'église digitale. Vous nous parlez de sport. Alors moi, je me, je me demande si ça ne sent pas les bonnes résolutions de confinement, ça. Oui, euh, bah, tout à fait. Hein, mais vous allez voir que ça a quand même un rapport euh, ah. au final. Euh, on va parler de sport. Hein. Jésus faisait-il des pilates euh, L'église n'aurait-elle pas besoin euh, de perdre un peu de poids bah, C'est la question. Euh, enfin, ce sont les questions qui brûlent les lèvres de tous ceux qui ont embrassé trop vite leurs biceps après une bonne série de pompes. Alors oui, je me suis inscrit euh, à à la Salle euh, juste après, effectivement, le premier confinement, après que mon téléphone m'a envoyé cette notification Bravo, 3000 pas Mais vous avez battu votre corps des 45 derniers jours Ce qui en langage téléphone euh, signifie quand même Eh ben, il était temps de se bouger, ma grosse feignasse <rire> Me voilà donc en short et en t-shirt à la salle de sport, chaleureusement accueilli par Esteban, le coach, qui en me voyant me dit euh, Vous faites-vous êtes sportif, vous, euh, un peu Preuve qu'il est vachement gentil quand même, Esteban, et sans doute un peu mytho aussi, parce que franchement, euh, en t-shirt et en short, ça se voit carrément euh, que je ne fais jamais de sport. On a donc démarré euh, par une séance d'échauffement, enfin, échauffement, c'est Esteban hein, qui a appelait ça échauffement, parce que <rire> moi franchement, après l'échauffement, je pensais que c'était fini. Et là, je me suis rendu compte que l'odeur de ma transpiration ne m'avait absolument pas manqué. Et on est rentré ensuite dans le vif du sujet avec une série de Burpees, de Devil Press et autres Jumping Jack. En plus, on imagine qu'il faut être bilingue pour faire du sport, mais c'est quoi euh, des, du Devil Press ou encore des Burpees alors, le... Ouais, alors les Burpees, c'est euh, comment vous dire ça euh, Les Burpees, c'est un mouvement en fait que quand tu le fais, tu te rends compte instantanément que tu n'as pas fait de sport, mais depuis hyper longtemps. Alors, mais moi, c'est plutôt Devil Press en fait qui m'a interloqué, hein, Devil ça veut dire euh, « diable » en anglais, et je n'étais pas très chaud au bout de 40 minutes pour euh, presser le diable en suant comme une vache. Euh, D'autant que tout autour de moi m'indiquait que j'assistais à une séance d'exorcisme, euh, les cris des autres participants qui soulevaient des poids de plus en plus lourds, le coach qui tout d'un coup s'est mis à nous montrer un mouvement de gainage comme ça, là, euh, à quatre pattes à l'envers, et, et tout mon corps, tout mon corps qui me suppliait de quitter cet endroit le plus vite possible. Alors c'est vrai que mon corps, il n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Euh, moi qui ai toujours détesté les cours de sport depuis le collège, je me retrouvais là de mon plein gré. Et en plus, j'avais payé pour ça. Alors, Si mon mois de 15 ans avait vu ça, je pense qu'il aurait passé euh, tout son lycée euh, sous Xanax. Bref, une heure de supplice avec que des gens que je ne connaissais pas et qui, à la fin de la séance, sont tous venus me, me taper dans la main en me disant « Bravo, bien joué hein, !», un petit rite tribal euh, que j'ai rapidement moi-même adopté. Euh, je suis sorti de là exténué. Euh, j'ai failli tomber dans les pommes trois fois sur le chemin du retour. Et je n'ai plus bougé de mon bureau pendant les trois jours qui ont suivi. Alors pas pour faire comme Jésus, hein, mais parce que bah, j'arrivais pas à descendre les escaliers en fait. Hein. Alors pourquoi je vous raconte tout ça, hein, me direz-vous Quel est le rapport entre cette séance de torture, enfin de, de oui, gymnastique, oui, oui. et la foi Eh bien euh, cette séance, elle m'a fait penser un petit peu à l'église en ce moment. Euh, période de confinement oblige. J'ai eu beaucoup de prêtres au téléphone qui cherchent des solutions pour pouvoir rester en contact avec leur communauté. Certains ont ouvert leur chaîne YouTube et s'interrogent un petit peu sur les meilleures façons de faire. Bref, je sens une église qui a envie envie de sortir de sa coquille et qui veut aller de l'avant. Alors qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette église qui n'en veut, euh, à Maro Eh ben, euh, j'ai envie de lui dire un peu ce que m'a dit Esteban Le Lecoche. Allez, hein, courage, je sais que c'est dur, mais vas-y, hein, tu es sur le bon chemin. Je sais que tout ton corps t'envoie des signaux pour te dire c'est mort, pour te supplier d'arrêter, eh ben non, hein, ne lâche rien. Pour moi aussi, hein, les dix premières minutes ont été horribles. J'ai cru que ce serait la morgue qui viendrait me chercher au bout de 45 minutes. Eh ben non, hein, j'ai trompé la mort, j'en ai bavé. Mais je l'ai dépassé cette 45e minute. Alors à tous ceux qui nous écoutent et qui euh, s'interrogent un petit peu en cette période étrange et qui veulent faire bouger les choses, bah, je vais vous dire, allez-y, hein, ne perdez pas courage. Et j'ajouterai même une dernière chose, cette séance de sport, elle m'a ouvert les yeux sur une communauté que je ne connaissais pas. J'ai découvert son vocabulaire, son envie de se dépasser et sa bienveillance aussi à la fin, euh, quand on s'est encouragé pour se dire que bah, même si on n'avait pas été au top, on avait donné le meilleur et qu'on pouvait en être fier. Et j'ai rêvé. Euh, j'ai rêvé que je puisse vivre des choses similaires avec ma communauté de foi, avec ma paroisse, même pendant ce confinement, que chaque semaine, on soit porté par notre coach spirituel qui nous donne un programme pastoral clair, qu'on s'y mette tous, qu'on fasse transpirer l'évangile qui est en nous, qu'on en bave, mais qu'on en bave ensemble, pour finir par en tirer une immense fierté, fierté d'avoir progressé, chacun à notre rythme, et qu'à la fin de ce confinement, eh ben, on se félicite tous d'avoir vu, d'avoir tenu et surtout d'avoir suivi Jésus. Merci beaucoup Amaro. Ah bah c'est super, c'est un corps sain dans un esprit sain sur un chemin de sainteté. <rire> Merci Amaro.